Salut. Bonsoir. Comment vous allez Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, le roi Déni. Bonsoir la reine Chienchu, Chien. Chie bonsoir Raïsa, Nicole, bonsoir, Dimension, bonsoir, Bonsoir Niamsi, ma journée était super, j'ai passé une... Il a plu à doigt toute la journée. Et d'ailleurs, je suis descendue du bureau. Je n'ai pas pu faire le direct au bureau parce qu'il pleuvait tellement donc je ne m'entendais pas. Comme tous les soirs, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Les choisis ont besoin de se réveiller. Vous souffrez. Vous souffrez. La raison pour laquelle vous êtes tombé sur la page, si vous, vous êtes accroché, c'est parce que les choses que votre âme réclamait c'est ce que je vous dis Vous êtes habitué à ce que je crie, n'est-ce pas? Vous aimez quand je crie? J'ai un ami quand il m'appelle, je ne crie pas. Il dit, mais c'est quoi Pourquoi tu ne crie pas Il dit, c'est ça, c'est vous qui m'avez rendu comme ça. Partagez ou vous connectez aussi. Denise je vais partager ce que j'ai mis là-bas. Bonsoir, Hortense. J'ai souffert dans ma vie. Hey tu te mets avec un homme. Tu mets des idées. Tu l'as, tu, tu fais. Tu sais que là où tu es là, c'est toi qui fais 70% du travail. Cinq ans plus tard. Tu es encore à zéro. Il a conçu les immeubles. Bonsoir la reine Meka. Tu restes, tu, tu, tu tournes, un an, un six mois, ça monte un peu, après tu tombes, tu montes un peu, après, bonsoir Augustine, la reine Augustine, bonsoir la reine Amen. Franco, tu m'appelles mon amour tous les soirs. <rire> aïe, aïe, aïe. Chaque jour tu dis ça, je le je de dire. Bonsoir, Franco. C'est pas la grosse voiture qui veut dire que quelqu'un a trouvé. Il y a des grosses voitures qui souffrent. Ils tombent pas la nuit. Bonsoir Jackie, la reine Jackie. Le roi Fifi, Cassia, comment tu vas Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça, ce sont mes anciens followers. Ça fait même trois ans que je suis sur la page Je vais d'abord vous définir un hein, choisi, mais avant, on va commencer à prier. Seigneur, je te remercie pour les personnes qui vont écouter ces messages. Je te remercie pour ceux qui sont en train d'écouter actuellement. Ce sont tes enfants. Ils sont choisis. Ils ont déjà cherché. Seigneur, que je puisse leur apporter des réponses qu'ils cherchent depuis 20 ans ce soir. Que je puisse apporter des réponses à les énigmes qui étaient dans leur cœur depuis des années. Seigneur, ce n'est pas notre portion de souffrir. On ne voit jamais le bout du tunnel. Seigneur, j'enlève tout sentiment de désespoir, le sentiment d'échec répétitif dans tes enfants. Quand je parle, que tes paroles les frappent, que ça frappe cet esprit de désespoir. J'ai prié au nom de Jésus. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que vous restez aussi comme ça là. Quand vous envoyez pour qu'on pas acheter la nourriture, vous n'avez pas peur. Est-ce que l'argent va suffire? Si il mange tout aujourd'hui, est-ce que demain, j'aurai encore? Happy, ah, merci. Je vais te dire au revoir. Je n'ai rien à faire de ton commentaire, vraiment. <rire> tu ne sais pas qui est <rire> Aïe, ah, yeah. quand vous tombez sur les mauvaises déses-là. Bonsoir Gousou. Il est temps que quand vous pensez à acheter une voiture ou la télé pour mettre, vous ne savez pas dire que ah, je vais encore économiser pendant quatre mois. Ah, je vais encore. Vous connaissez cette sensation. Tout prochain niveau donc, quand tu penses à, à level up, tu vois comment tu as encore la souffrance de ça, it's a struggle, it's a struggle, merci cassia merci, moi j'ai ça c'est le grand fait du nappy, on peigne même le nappy, m'a passé là, ça fait même deux mois qu'il n'a pas mis le peigne dedans, Et tu dit, c'est le peigne mes cheveux mon frère, <rire> C'est fini que chaque fois que tu penses à la voiture ou il y a une nouvelle voiture, ton cœur fait que moi. tu restes sur ça. Il y a eu des périodes où tu as voulu avoir la voiture, dès qu'une semaine avant, c'est parti, tu as voulu acheter le terrain, c'est parti. Je vous dis que assez, c'est assez. Je ne veux même pas crier ce soir. ce soir. Vous m'envoyez m'envoyer calme comme ça. Ainsi, Fifi. Ceux qui sont sages, les principes que j'ai enseignés ce matin, ils ont mis en pratique. Parce que je sais que je vais parler. Mais qu'il il va falloir agir, beaucoup ne vont pas agir. Je demande que Dieu vous éclaire. Même s'il faut seulement que qui vous éclaire, pour que vous fassiez, c'est qui va vous libérer vous-même. Donc, il y en a parmi vous, vous êtes déjà habitués. Votre vie, c'est des dents de si. Un coup, un coup, un coup, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Un coup ça donne, un coup ça donne pas. Vous êtes déjà habitués. C'est bien que quand ça marche déjà, tu dis ah, ok, ça va tomber quand Ça va tomber quand quand ça tombe, un, un, je savais. Je savais. Tout ça, ça doit partir. Il y a un niveau dans la vie si, Écoutez-moi. Où tu restes comme ça. Tu souris. Tu souris. Tu penses à demain, tu souris. Tu penses au mois prochain, tu souris. Tu penses dans six mois, tu souris. Mohamed. Comment faire pour qu'on peut éviter qu'on me voie l'énergie Les choisir sont des personnes très... Les gens vont chercher beaucoup à être à côté de vous. Oui, on veut collaborer avec toi. Euh, tu vois, on veut... Euh, comme tu as commencé à faire ta part ici, on veut venir mettre pour poulet dans ton magasin pour vendre avec toi. On te cherche beaucoup on voit peut-être ton tu fais ton direct comme ça, ton aura clair. Oui, je veux collaborer avec toi. Je veux que tu vendes un peu mes produits. Tu vois comme tu passes déjà là -bas. Et quand il te parle de ces produits, ton cœur fait que oui, ouais. ça ne donne pas ça. Les choisis sont très poursuivis. Mais vous ne connaissez pas dit non. Bonsoir, euh, Renji. Vous ne connaissez pas dit non. Un choisir. Ça a toujours commencé chez vous. C'est pour ça que j'ai dit que le titre du dirais, si je vais d'abord mettre que... Avant que mon... mon roi Feuillot vienne dire il faut que je mette le numéro. Attendez, mettez d'abord le numéro. Si vous venez d'arriver, bonsoir, installez-vous. On a commencé à manger. Servez-vous. Allez dans la mamie là-bas. On a fait des lentilles. J'ai fait des lentilles aujourd'hui. Avec le riz d'endop. Avec beaucoup de légumes. Bonsoir Jacob. Premièrement, vous êtes beaucoup détesté. Ça commence chez vous. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui m'appellent. Pleure. Je ne sais pas ce qu'elle fait à ma mère. Elle m'a porté en son ventre. Je suis sortie. C'est ma vraie mère. Mais elle et moi, c'est le feu et l'eau. Le jour et la nuit. Ma mère me déteste. Que vraiment, j'ai suis... yes. qu'elle fasse même les, les camps. Elle dit à mes frères qu'ils doivent la choisir ou me choisir. L'autre me dit hier que, sa mère s'allie contre son ex-mari. Contre elle. Donc, tu vois, l'homme qui a voulu te, te détruire, d'horriblement te, que ta vie se détruise, tu finis par le quitter. Après tant d'années de souffrance, ta mère va s'allier avec lui, ce qu'ils se font les cadeaux. Ils s'appellent. Ils font des business ensemble. Je vous dis qu'il y a des choses ici dehors. Il y a les mères. Je voudrais que vous compreniez que c'est naturel que les gens là vous détestent. Denis, c'est toi qui as fini le tarot. Tu as léché toute la sauce qu'il y avait dans la mamie. Et es dit dis ne pas te, te servir. Tu as tout retiré. Bonsoir Brigitte. C'est naturel qu'ils vous détestent. Ça vous est déjà arrivé, vous arrivez quelque part vous êtes là seulement pour nettoyer le sol ou bien... Mais votre habillement c'est vraiment Donc quand vous habillez ces gens, vous êtes tout coquette, like... Tu viens, on voit que tu es le manager. Tu te déshabilles, tu portes aussi du uniforme pour aller nettoyer le sol comme tout le monde. On dit qu'elle a quelque chose. Il y a du sang royal dans ton sang. Parfois tu marches en route, tu te aussi pas en train de marcher comme ça. On, on, don, tu on te, on tu t'abuses, on te raconte que tu parles à la fête. La reine d'Angleterre va te recevoir. Mais, c'est something in the air. Parfois, on t'arrête en retour de demande que tu es une star. Cette étoile-là, c'est en vous depuis que vous êtes né. en vous depuis et dit ainsi donc depuis que vous étiez petit là on voyait parfois on se dit oh t t en là -bas -bas. quand on parle chercher l'habit toi tous les jours de la semaine tu veux habillé comme si es dimanche tu veux habillé comme si dimanche on tu, on dit on dit on parle ici à côté chez le voisin tu pars pour toi t'en habites dimanche mon f... tu saps ta chose comme ça jusqu'à Pardon, partagez mon direct. Donc, il y a quelque chose en toi qui sait. Pause. les gens du tarot là. Le tarot, il a fini dans la mamite. Donc, on a mis la mamite sur le robinet qui t'avait le tarot ici là vous pensez me voir t'es les chiens bon tarot ouais tu travailles quelque part oui avec la femme du patron Malgré la femme oui <rire> Parce qu'il y a une onction au royal dans l'air. Il y a quelque chose qui te guette. C'est plus fort que toi. On soit la reine et ça. Tu restes comme ça. Tu ne.. Dans ton habillement, ta façon de marcher, tu t'assois même, ta façon de t'asseoir. Les gens qui vous détestent ont vu ça depuis longtemps. Tu arrives dans un service, peut-être ton premier jour. Tu arrives d'avoir le parfum que tu as mis d'abord, même là. Tu sens bon. Tout le monde te complimente dans la journée. Du coup, les apprentis sorciers là se pointent. Tu arrives dans un service, tu as vu quelqu'un pour la première fois, la personne te déteste pour rien. Pour rien. Si vous êtes choisi, vous en avez beaucoup. Vous avez beaucoup comme ça. Bonsoir, Félicité. Bonsoir, Roro. On vous donne. Papa tu restes comme ça. Tu dis, que je suis seulement gentil, non Tu Le pain, mais le matin, tu fais même ton goûter. Tu pars, tu gardes pour eux. Le jour d'anniversaire de l'autre, tu organises son anniversaire surprise. Tu. Euh, ouais. Arrêtez de vous casser. Milano, bonsoir. Dans un direct, on est sur de ma coiffure. On apprécie ma coiffure. Vous voyez c'est pour ça qu'il ne faut pas tenir compte de ce que les gens disent. Si quelqu'un apprécie, je parle. Après, si quelqu'un dit que je parle, je rase ce que je vais me faire. Je ne sais pas ce qu'il fait. Merci, si, Milano. Bonsoir, Neige. Tu as eu comme ça au boulot non hein, la reine. Tu ne sais pas ce que tu as fait à la personne-là. Et la personne, en fait, admet ton style. Mais ne peut pas venir apprendre de toi. Il y en a sur mon direct, non. Il vient me m'observe. Ils apprennent de moi chaque soir, mais ils ne peuvent jamais me dire que j'apprends de toi. Je vous vois. Mes yeux vous voient. Vous, vous ne me regardez pas dans un sens. Hein. Le téléphone, si ça a deux sens. Je vous vois. Je ne pas dans le deep, deep. Je vous prends la surface. En tant que choisi, vous devez vous habituer. Donc, ça devait être le Jacques. Quand vous arrivez, quand on parle, vous cassez même encore la démarche. Un, un, un, un. De toutes les façons, on va te détester. <rire> Monte, tu descends, on va te détester. Oui, est-ce que tu penses que donc tu vois on fait la fête, qu'on fait alors la fête. Est, oui, en décembre en Angleterre il y a beaucoup les fêtes, les fêtes des. des... J'aimais beaucoup, beaucoup, Ça, mets beaucoup. C'est un truc qui me manque quand même par rapport à l'Angleterre. En décembre, peu importe le service où tu travailles, y a toujours la fête. Pour moi, j'étais clean en Angleterre pendant 2-3 ans. C'était l'opportunité pour moi. Et moi, même quand elle nettoyait le sol, quand elle portait mon habit, yeah. et quand elle je était jeune, j'étais je pimpante. Pimpante. Pimpante. Pimpante. Tu dois seulement exagérer, maman. Quand ils font ça, tu casses encore. Tu te casses la démarche de toi. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas toi qui veux. Vous croyez que la beauté, la royauté, c'est tout le monde qui peut agencer. Il y a des gens qui portent la l'habit. Mais il y a les gens que l'habit les supplie pour monter sur leur corps. Quand ils portent comme ça, hmm. Ouf. Moi, c'est là. Je suis 007. Mission. Vous mmh. voyez mes yeux, c'est là. Vous voyez mes yeux, c'est là. Eh. Aïe. Il y a les revolvers que je mets sur ça. Tu mets tes talons aiguilles là. Cassia je vais venir je vais faire un tour de l'Europe. Je ferai le tour de l'Europe, un de ces quatre. Tu sautes, donc tu casses ta démarche. Mmh. Mmh. Mmh. Tu as un peu les longs cheveux, comme ça tu fais ça. Bonsoir. Parfois tu arrives à un guichet, tu trouves quelqu'un. Dès que tu dis bonsoir, donc elle t'a vu venir, ta démarche là, ton parfum, ça l'a énervé. En plus, qu'elle voit, tu es gentil, tu souris là. Oui. Elle veut se tuer. Oui, madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous Tu la salues, elle ne répond même pas. C'est après deux minutes qu'elle soulève la tête. Oui. Oui j'ai réservé une chambre Est-ce que je pourrais euh... Une minute Elle va sur un autre dossier Tu veux rester tu attends Tu attends Tu attends Tu te tournes Tu t'assois un peu elle, Vous êtes inquiète du coin de l'œil. Elle l'oeil Le but en fait c'est de vous énerver Vous ne comprenez pas <rire> Eh elle, ça Karine je te dis que ça, c'est le... Donc, sans make-up sans cheveux. Hmm. Fifi, j'ai les consultations à la fin du direct. Elle te quitte comme ça. Elle veut te mettre au haut de toi. Tu attends. Finalement, son manager vient. Mais qu'est-ce que la cliente fait là? Mais qu'est-ce que madame fait là-bas depuis? Pourquoi tu ne l'as pas servi? Euh, non, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Tu n'as pas... Tu n'étais pas plomb mon manager. Rien. Parce que ton étoile a parlé. Ton étoile a parlé. La force du choisi, c'est de connaître sa position. C'est de connaître où il est. Tu ne peux pas venir dans mon royaume. Tu es un petit vermisseau. Je commence te tourner comme ça là. Je descends de mon trône. Je commence à dire non, moi je suis le roi de ce pays. Quoi? On discute quoi ensemble? Bonsoir Fabrice. Je suis le roi. Je suis la reine. Et c'est important que vous compreniez. Personne ne vous a donné votre couronne. Même pas moi. Je ne peux pas vous enlever. Mes filles connaissent. -les. Mais dans les révélations que les enfants là me sont. elles me posent des questions. Que Est-ce que euh, la réincarnation euh, ou bien le... Je dis, hein Enseignez-moi les enfants, enseignez-moi. Connais qui tu es. Connais qui tu es. Tu as à découvrir des choses dans les choses à l'intérieur de toi, les niveaux. Et dans votre famille, chaque famille a ses élus. Il y a des familles qui ont les élus, mais qui savent que... Dès l'enfance, c'est... L'enfance, si, Partout où vous allez, vous arrivez à une Tu danses, c'est toi qu'on faroute. Il y a 10 enfants qui dansent, 15. C'est que toi qu'on faroute. Dès que tu arrives, waouh, ta fille est belle, hein? Merde. Ta fille, elle est belle. Que ta fille est là. A... Non, je veux que ce soit elle qui vient. Tu arrives dans ça en partant de nos 5 c'est toujours toi, toi, toi, toi. De la même façon qu'eux, ils ont vu votre étoile. Les négatifs, les mauvais, l'ont aussi vu. Maintenant, il y a des entités générationnelles qui ont été passées à vos parents. Qui ont pour but de ne pas vous permettre de réussir. Donc, vos mamans se laissent utiliser par ces entités. Vous manipuler parce que la première chose que votre mère a sur vous, c'est que vous avez mis les organes. C'est votre mère. Quand on parle d'abord, ma mère, c'est ma mère, non. Oui, maman, oui, maman je n'aime pas. Maman, apprécie-moi seulement, non. Maman elle veut que tu me dises seulement que tu es fier de moi, non. Elle ne va jamais te dire. Tu vas me. Ne... Bonsoir Estelle, ta mère ne va, jamais, ne va jamais te dire que je suis fière de toi, vraiment, de tous mes enfants, vraiment, waouh, c'est vrai que j'ai trop négligé, vraiment, je suis fière de toi ma fille, c'est toi qui vas nous sortir de ça, oublie, un choisi doit être faux de cœur, tu dois être faux dans ton cœur. Ta mère voit même que à ton âge, elle n'avait pas la moitié de ce que tu as. Elle n'avait pas fait la moitié de ce que tu as fait. Mais elle ne peut pas te dire que ma fille, vraiment, Waouh! Quand elle avait ton âge, elle n'avait pas encore fait. Non, elle ne peut jamais te dire ça. Waouh, tu ne peux pas faire comme ta cousine là. Regarde, vraiment, elle est au téléphone avec ta cousine toute la soirée. Oui, hé, hey, ma fille! Hmm. Ma fille, tu es vraiment. Et mon fils, parce qu'elle lui envoie les 20 000, 30 000, 50 000. Et vraiment, c'est toi, non? Parfois, même la photo de profil sur le téléphone, c'est la personne. Oh Seigneur! Et ils savent comment vous faites mal. Ils savent. Moi, la photo de mon enfant, j'ai jamais vu la photo de mon enfant quelque part. Mais quand les autres ont accouché, leur pas d'enfant. Pour eux, c'était un premier plan. Ça te dit les choses. <rire> Choisis. Vous devez vous comprendre. Vous devez vous comprendre. Quand tu comprends ce qui t'arrive, tu comprends que tu n'es pas seul. Tu comprends que c'est le chemin. Tu marches avec la tête focalisée sur ce que tu as fait. Sortez des pleurs. Oh, ma mère ne marche jamais. Voilà. Je me suis séparée de mon mari. J'ai souffert. Elle ne m'a même jamais soutenue. J'ai accouché. J'ai accouché par ses J'ai souffert. Oui. Elle s'en foutait. Elle s'en foutait. Tu souffrais. Tu voulais qu'elle te dise comment tu vas faire. Comment on allait de l'enfant. Comment on fait ça tu n'as pas vu. Parfois je t'assure quand je te dis que merci. et que c'est même vraiment ma mère ici et que c'est vraiment mon père. Mais ça, je suis dépassée, je suis dépassée, je suis dépassée. Gars, le sujet c'est moi ai aimer les, les organes de ça parce que ça me touche personnellement. <rire> J'ai enlevé les organes de la famille, mon père. J'ai enlevé. Comme tu me vois, j'ai enlevé les organes de la famille. Quand la famille sait qu'ils te tiennent. Oh, je vais te voir. Oh, mon père veut me voir. Oh, papa. Oh, Je ne veux pas que mon père se fâche. Il y a cela dix ans quand tu avais besoin. Il était où? Il était où? Quand il t'a abandonné, ça à 25 ans. Depuis, from là. Tu es un homme, tu as tout appris d'un homme seul. Personne ne t'a montré. Mais Parfois, tu regardes son salaire à les gens et disent que voilà mon père, mon Tu as aussi est manqué. Ah. Où m'a que écouté Oh, coloro, les chefs me portent faute. Je ne sais pas ce que vous faites sur mon direct ce soir. Je ne sais pas. Féliciter. Je dis que je vais vous parler. Vous devez enlever les organes de eux. Vous devez enlever. Ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Ça, ce sont les ennemis de votre destinée. Vous ne savez même pas. Quand je souffrais, depuis 15 ans que je suis en Europe, tu arrives en Europe avant moi, tu avais les papiers. Tu n'as pas fait l'effort de me reconnaître ou de me donner même. Non. J'ai dû arriver ici, chercher, marcher. Wow. Finalement, tu trouves ta voie. Lui, euh, euh, la reine NG. Pardonne, mais enlève les organes. Quand il dit enlevé les organes, hein, ça veut dire que même si la personne t'appelle, il dit voilà, je te maudis, tu n'es pas mon enfant, tu n'as jamais rien fait. Tu raccroches le téléphone si tu es en train de manger, tu continues à manger. Genre, dans le moustique, tu as même fait plus de mouvements que la personne. C'est là qu'elle dit que tu enlèves les organes. Comme si de rien n'était. Parce qu'ils savent comment vous tenir. Et sans le savoir inconsciemment, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans notre vie. Pour plaire à nos parents c'est comme si l'approbation que tu cherches, là ne vient jamais. Je me suis mariée pour que mon père soit aussi fier de moi. Euh, je me suis... Euh, j'ai fini le travail si j'ai fait tout ça là, J'ai continué dans la carrière ici pour que mon père soit fier de moi. Euh, je... Ouais. Vous parlez de quoi? Je suis restée en bengue depuis 20 ans pour que mon père soit fier de moi. Tu, tu vas voir ça dans l'eau. Bonsoir Théo, finalement tu restes comme ça là, et ça occupe tes pensées, je vous dis moi, hein, j'ai tellement enlevé les organes que je peux pas me rester en soi, je, je, que tu me vois, je suis pensive que, ouais, pourquoi tel temps t'as dit que, sur moi ouais, pourquoi tel, ok, ok, moi, tu vois, quand le canal tombe dans l'eau, là, comment l'eau fait sur ses plumes Il se secoue. Tu regardes ça, ses plumes, il y a un peu une goutte de sous ça. Quand il dit que vous enlevez les organes, c'est ça. Tu n'es pas fâché. Tu vois la personne, yeah, it's good. Il t'envoie mon argent chaque mois. Mais dis que je mets le cœur sur ce que tu dois me dire là, Non. Mmh -mmh. Leur mission, un moment, devient de vous nuire. Parfois, ça peut être une tante chez qui tu as grandi qui ne voulait pas que tu réussisses. Ou un oncle. La personne te déteste gratuitement. Et pas tu crois que tu as grandi, non? Bonsoir, Eureka. Quand tu vivais chez la personne, la personne pouvait se fâcher avec toi. Parfois, même quatre jours, te taper, me mettre au-dessus pour t'intimider. Maintenant, là, tu as ta maison, j'ai ma maison. Tu as ton agent, j'ai mon agent. Tu vas encore fiancer avec quoi Tu vas m'intimider avec quoi Fais comme ça. Ne parle pas à telle personne. Hein? Tu, je ne t'ai pas parlé, tu as parlé pourquoi Tu as pas écouté ce que dit pour quoi? Et je dit pourquoi Je ne suis pas fier de toi elle raccroche, Clac. elle fait un mois sans te parler quand tu mettais encore les organes tu restes comme ça là, chaque jour ton café tu appelles et te bloques, tu appelles et raccroche. elle te, te, ou bien elle t'insulte ouais, elle t'ai parlé, tu n'as pas compris ouais, tu restes, je dis ouais, tata tu envoies les messages chaque jour, ouais, tata, pardonne-moi <rire> excusez-moi, je suis devenue je crois que vous me trouve que méchante <rire> théo, pas de soucis théo, tu me dire. Ils vont trouver que c'est devenu méchante. Hmm. Donc, la personne fait que tu restes comme ça là, 5 mois, tu ne la calcules pas. tu ne le calcules pas. 6 mois. 1 an. Tu n'es pas mort. La prochaine fois qu'elle te voit, tu as encore augmenté. Tu as seulement augmenté. Mais je croyais que si l'enfant-là ne me parlait pas une semaine, il allait mourir. Never, never, I ain't dying without you, I ain't dying without you, I'm fine, I'm good. Bonsoir. Bonsoir, Esther. Votre vie commence quand vous commencez à comprendre que vous attirez naturellement la jalousie et la haine. Il y a trop de bonnes choses en vous qu'ils envient. Féliciter, tu vois, pas seulement les ignorer, non Ils en veulent parce qu'ils savent... Regarde, il y a même vous que... On a tel... Vous ne savez même pas comment vous êtes retrouvés en Europe ou en vain. On avait joué que vous, elle l'a... C'est pas son père qui l'a... Son... Elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère. Elle va jamais réussir. Tu te retrouves Tu es là aux États-Unis. Bonsoir Yasmine. Tant que tu es aux états tu ne sais même pas comment tu as fait pour te retrouver en Europe. C'est là alors que la jalousie augmente seulement. Comment on dit l'Ungari là Les nerfs de ça. Que ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu. Tu fermes la green card, ça donne. Fils d'une des bonsoirs. Vous devez comprendre. Ils ne peuvent pas s'empêcher de vous jalouser. Ils voient en vous ce que vous-même vous ne voyez pas. Et ça va introduire mon deuxième sujet. Il est temps que vous les, les choisissez. Vous sachiez ce que vous portez. Arrêtez de faire les ignorants. Arrêtez... Vous faites ça, que tu fais exactement là, élan, élan. On dit, wow, tu prépares bien. Wow, tu tresses bien, hein. Wow, tu parles bien, hein. Ah, moi. N'est pas seulement la nourriture, si. N'est pas seulement mes petites paroles, si que je donne. Maman, mmh, mmh, arrêtez. Arrêtez. Bonsoir, Roselle. Bonsoir, Edel. Arrêtez. Quand vous voit mon anglais, je parle là. Je n'ai pas eu mon, ma licence en Angleterre. Je ne suis pas allé à l'université pendant combien d'années là, non. Mais il y a les gens qui ont le master. Quand ils me mettent il pas l'anglais, eux ils parlent. Il n'y parle. a pas de photo. Et parfois, ce sont les gens qui ont commencé à travailler avant moi. Donc ils restent comme ça, je vois à leur maison, voiture. J'ai rien comme ça là. Après, je vois ma vie. Je dis que mince. Tu as envie quoi sur moi, maman? Tu as allé acheter la maison, tu as pris le mortgage, tu as allé à la voiture depuis 5 ans. Me voilà. Tu as envie quoi sur moi? C'est quand j'ai commencé à réaliser qui je suis que j'ai compris ce que les gens la voyaient en moi que moi, je ne voyais pas. Il est temps que vous, devez, vous preniez conscience de ce que vous portez en tant que choisi. Donnez-moi des pouces comme ça. Partagez ma vidéo. S'il vous plaît. Quand vous partagez, dites-moi que j'ai partagé. J'attends, hein? dites-moi que j'ai partagé. Merci beaucoup, la reine NJ. Merci, Marie Chien, Chien Merci, Evarista, la reine Evarista. Merci, la reine Brigitte. Merci, Eureka, la reine Eureka. Vous devez... Merci Raïsa. Merci Neige. arriver à un moment, merci Yol, où... Vous voyez ce qu'il voit en vous. Si bien qu'en vous détestant, vous nagez dans votre don et vous les nagez même carrément. Merci Cassiel, Jean... Oh, you say I'm beautiful. Oh, merci Estelle. You say I'm beautiful, ok? You're hating me because I'm beautiful. Alright, I'm going to show you. Merci Sam. Merci Jeanne pour le partage. Tu arrives à un niveau où... Ok, c'est ma beauté. Hein? Je vais vous montrer encore la beauté là. Bonsoir Monsieur Val. Charlotte, bonsoir. Donc, tu au moins tu brilles seulement. Tu brilles. Ok. Je parle, vous trouvez que je parle, ok. Je vais lancer ma page. Je vais lancer ma page YouTube. Oui. Je vais poster les vidéos tous les jours. Vous allez voir. En parlant de vous ou bien en vous détestant pour un de vos dons, Prenez le don là. Utilisez-le jusqu'à ça finit. Et comme ça ne peut pas finir, utilisez le don là. Utilisez. Après, je vais vous montrer comment on fait l'argent avec vos dons. Dans mon histoire, bien sûr. ta mère te déteste peut-être parce que voilà tu as acheté un terrain là, on a commencé à parler achète moi terrains l'année tu ne te rends pas invisible j'ai pas dit que tu te rends invisible ce qu'on dit sur toi là fais encore ça plus jean tu connais si tu as remarqué les gens sont remplis de magasins tu es conscient tu es conscient de ton pouvoir Tu dois savoir que je marche avec l'onction. Je vais vous raconter mon histoire. Je forme des coachs. Je suis moi-même coach. Je suis pasteur. Je suis ma fo... Tout ce que vous dites, je suis. Je suis jeune, belle, belle jeune fille. Tout ce que vous dites, je suis. vivre se cacher quand tu es conscient de ton pouvoir hein, ces gens-là ne peuvent plus rien contre toi là par exemple l'un de mes dons c'est les directs que je fais ok, si je dois mettre ce don en pratique il faut que je vienne faire les directs, je, je cache alors je cache le ça oui, voilà vous me voyez, vous me comprenez. Non, ça n'a pas de sens. Ils doivent tenir tous me. Ils doivent me voir briller. Somme 23 là. Ils dressent une table devant mes ennemis. Je mange mes ennemis, ils regardent. Et ils ont faim. Ils ont dans le jeûne forcé de 360 jours. Sans eau ni nourriture. Mélanie, bonsoir, bonsoir, Edno. J'ai beaucoup enseigné euh, ces derniers jours sur la page. Beaucoup. Donc, si vous êtes nouveau, prenez le pop comme vous asseyez, Écoutez, écrivez. Mettez en pratique ce que je dis. Vous allez voir comment... La peur d'abord va partir. Vous n'avez même plus peur d'eux. Ok, d'abord, euh, quand tu as un nouveau truc, tu postes un peu, tu as peur que si les postes sur Facebook, ils vont voir, gna, gna, gna. Tu n'as plus peur Moi, j'ai grandi, je vais vous raconter mon histoire. J'ai grandi dans une famille normale catholique. On partait à l'église, j'ai fait la catéchèse, communion, gna gna gna. Au départ, je croyais que j'étais simple. Mais quand les gens mouraient, je partais à leur deuil. Je les regardais dans le cercueil, j'avais toujours les questions, genre, quand on meurt, part où Pourquoi c'est comme ça J'avais toutes les questions un peu comme ça. Et mon... je mettais les lunettes depuis l'âge de 9 ans. Hein. Ceux qui me connaissent depuis le lycée bilingue là. Très simple. Tout ce mois là. Même si je n'avais pas les. J'ai des cadres qui me Kardashian maintenant. Mince, très mince. Voilà. Et euh... fait sixième terminale au lycée bilingue de Bafoussam je vous ai dit que vous vivre rêver je suis arrivé à l'Uni je me disais toujours que je suis une fille ordinaire voilà j'ai fini l'Uni 19 ans, je suis allé à l'étranger en Belgique quand je suis arrivé chez les Blancs c'est là que j'ai vraiment senti que je suis spéciale. Mais les blancs aussi voyaient. Donc, ils, ils ignoraient. Tu vois, quand tu salues les blancs, ils font un genre comme si ils n'entendent pas ce que tu dis. Ils font un un peu parfois. Ce qui fait que j'ai beaucoup duré en Europe avant d'avoir des amis blancs. C'est maintenant que je suis ouverte aux amis blancs. Et mes amis blancs que j'ai actuellement, je, les ai fait, je me suis fait des amis au Cameroun. Vraiment. Donc, j'ai fait 13 ans en Europe. Je n'ai pas eu d'amis j'ai peut-être un ami blanc comme ça là-bas en Europe mais mes amis blancs stables que je les ai faits au Cameroun donc j'ai dû venir au Cameroun avant qu'une autre dimension de moi s'ouvre comme on soit le roi euh, Feuillot donc je restais tout le temps je doutais mais quand j à chaque fois que j'arrivais je m'appelle rappelle, je suis en Angleterre, j'ai fait du cleaning et c'était dans un grand immeuble ça s'appelait Basqueville House euh, à Birmingham et il y avait des bureaux de là-bas, quand j'arrivais dans le bureau, je, je me visualisais parfois, je me disais, aujourd'hui wow, j'aurais un bureau comme ça un jour, des choses comme ça. Et c'est fou, comme quand, quand l'Européen le, voit un peu d'assurance en toi, qu'on soit Alex, il commence à te mépriser un peu, genre, genre, tu parles, il fait comme si tu n'as pas entendu, il veut un peu se moquer de ton accent, euh, il commence à te sortir ses diplômes, genre, moi, j'ai fait ça, je travaille ici depuis cinq ans, et toi Bon, moi, il vient d'Afrique depuis deux ans. Je suis ici, tu vois. Tu n'as presque rien à dire. Tu vois, ouais, c'était un peu ça pour moi. Vraiment, ma, ma vie a commencé à, à changer quand je suis allée à l'église. Je suis pas du père de ma fille. Je suis allée à euh, une église réveillée dans le passé. Là. Je suis arrivé là-bas. Il prend la parole. Il, il prêche. Il dit Dieu, c'est le roi de l'univers. Et tu es, la, tu es Tu es une reine. Tu es sa fille. Quand j'ai en entendu ça pour la première fois, ça a résonné avec moi. Le mot reine là. Je disais, ah, ça fait combien d'années, je suis ici, elle même pas les papiers. Et une reine qui est là, elle n'a même pas les papiers. <rire> j'ai fait le cleaning depuis là, je vends les croquettes. C'est Qu -ce quel quartier de reine ça? J'allais quand même mon soin. Ça, ça faisait un bon genre. J'ai donc commencé à lire la Bible. Je me rappelle la première fois que j'ai lu la Genèse dans la nuit, je me parfois de 1h peut-être jusqu'à 4h30. Je lis. Je me rappelle l'histoire de Joseph m'avait beaucoup marqué, beaucoup interpellé. Il est parti de rien, il est arrivé dans un pays où il ne connaissait personne en tant qu'esclave, sans papier. Imaginez un esclave n'a pas de papier. Surtout Premier ministre. Wow. Et quand je lisais. Je lisais avec... Tel, mon respect était tellement ouvert. Ça m'activait. Je sens que mon, mon corps chauffe. J'ai dit l'histoire de Joseph. Mon corps chauffe. Ça s'active. Et là, je me disais, mais c'est la Bible, non? Parce que je voyais beaucoup les gens à l'église qui lisaient la Bible, mais ne pratiquaient pas la Bible. Et quand ils parlaient de la Bible, c'était un peu genre, ça fait 2000 ans, ça fait longtemps. Donc, euh, voilà. Nous, aujourd'hui, euh, on fait l'effort pour que les gens comprennent, mais ils ne comprennent pas mais quand je lisais la Bible, ça me parlait. Voilà reçu par le président, c'est comme ça. Et euh, en 2014 à l'Église, j'ai commencé. Je me suis donné un. J'ai travaillé comme traductrice. Je traduisais de quand le pasteur prêchait en anglais, je traduisais en français pour les gens qui venaient de France. C'était le temps où l'Union européenne était ouverte, euh, l'Angleterre était ouverte, quand les gens venaient beaucoup de France. C'est là que j'ai découvert que je peux tenir trois heures de temps de traduction ferme. C'est là que j'ai découvert que je peux... Euh, C'est aussi là que j'ai appris l'anglais, parce que j'ai ma première Bible, je l'ai lu en anglais. Euh, les premiers églises, je suis en anglais. C'est comme ça que j'ai développé. J'ai évangélisé en anglais. Euh, ce qui fait que je parlais beaucoup aux gens dans la rue, beaucoup, beaucoup. Bonsoir la reine euh, Danoué. Je parlais beaucoup aux gens. C'est comme ça que j'ai développé de l'assurance pour parler aux gens. Convaincre. Je peux vendre n'importe quoi, n'importe qui. Okay. Il suffit que ce soit quelque chose dont je suis convaincu. Quelque chose que moi-même j'achèterais. Et comme j'avais acheté des à Jésus, like, je passais longtemps dans la rue, je parle. Ce qui fait que j'avais appris à attaquer, à contrecarrer les noms des gens. Quand quelqu'un dit non, c'est là, bonsoir, reine, grâce bébé. Quelqu'un dit non, il dit non, ici, là, je tourne, je pars ici, je tourne, je pars là-bas comme ça avait le temps, sur le terrain mon don d'oratrice s'est dé dé développé et la puissance de la prédication oh, Chakaravakasa 2014, ça c'est l'année vraiment où j'étais appelée je suis des rêves je, je, je me disais, dit va prêcher et le pasteur ne voulait pas qu'on ne prêcher seul je me lève le matin je pars j'arrive au carrefour c'est aussi comme ça que je me suis entraînée pour entendre la voix du Saint-Esprit. Bonsoir, le grand paterne. Certains m'ont appelé le Saint-Esprit la voix, l'intuition. Euh, J'aime bien l'appeler Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit pour moi. Like, you know. Et il me dit Ok, parle, prêche, dis-leur. Dis-leur que je ne suis pas fâché avec eux. C'est fou parce que Dieu ne m'a jamais appelé à prêcher la condamnation. Genre, tu es pécheur, tu vas mourir, tu veux Dieu, Dieu, Dis-leur que je les, je les aime. Dis-leur que je ne veux pas qu'ils souffrent comme ça. Je ne veux pas qu'ils vivent dans la souffrance. Dis-leur que je les aime, qu'ils reviennent à moi, qu'ils s'aiment. Qu C'était toujours ça que Dieu m'a amené à prêcher. Mon soir Claire. On m'appelle ce jour ci en particulier. Je suis partie à 9h au centre commercial. Je n'en pouvais plus. J'ai prêché. J'ai dit Dieu vous aime. Et en prêchant, j'avais ce sourire. C'est comme si avait les anges. comme si voyait les anges en prêchant. C'était à Birmingham, au centre commercial. J'ai prêché, prêché, prêché. Et en prêchant, j'avais peur. Je disais, j'espère que quelqu'un ne va pas me voir. Il va aller dire au pasteur. ah Devinez quoi Quelqu'un m'a vu. Devinez quoi Il est parti dire au pasteur. On avait un pasteur blanc à l'époque. Bonsoir Aimé. Bonsoir Thomas. J'arrive. À l'église le dimanche, je... avant le service, on priait d'abord. Et moi, ce que je reprochais aux chrétiens à ce moment-là, c'était que on priait toujours, on voyait comment Dieu va sauver toute la ville. Oui, ils sont sauvés, ils vont accepter Jésus. Et on finissait, on mangeant entre nous. Bonsoir Thomas. On mangeait entre nous, on restait là. Je me disais que mais comment les gens de dehors vont savoir Ils ne veulent pas combien leur prêcher Jésus qui veut les tuer ou bien Jésus qui veut les punir. Mais Jésus d'amour. Jésus d'amour. Le roi des rois. Donc, on finit la prière. On fait le service. Après le service, généralement, on restait dans une salle, on mangeait. On prenait des biscuits, des choses comme ça. Je vois le pasteur, il dit, voilà, well, Can I talk to you, Jocelyn? I've been told that you went to the city center. Bon, traduction française. On m'a dit que tu es parti au centre-ville, tu as prêché. Je sais tu aurais pu te faire attaquer. Je voulais lui dire que mes anges étaient avec moi. Le Seigneur m'a dit qu'il sera avec moi. Mais je me dis, non. Tu sais que c'est contraire à ce que nous voulons ici. Et il me dit non, il ne faut plus faire ça. Là, je me suis sentie frustrée. Après le Saint-Esprit, reste encore le Saint-Esprit, je, je prie, je lis la Bible. Après le Saint-Esprit, vous avez à 3h. Ok, tu vas telle soeur à l'église ou non. J'ai dit oui. Bon, je, mes conversations avec le Saint-Esprit, je l'ai fait depuis longtemps. Hein, vraiment, je l'ai fait depuis longtemps. <rire> villes longtemps. va, il dit ok, tu vois tes 50 points que tu as vendu, ta recette de la semaine passée là, lui c'est 80 points, prends 50 points dessus, tu vas, tu lui donnes, tu écris un mot sur l'enveloppe, le, le, et c'est certains parmi vous quand je me connecte, pour quand je vous consulte, pour vous vous dites que ah non, non, non, non, c'est pas vous vous dire que j'ai, moi l'esprit on, on vient de bonnes, on vient de bon. Et ça, c'est encore mes débuts avec l'esprit. Il me dit, écris. Je reste comme ça là. Il commence à me dire, écrit ça, j écris ça, j'écris, j'écris tout ce qu'il me dit. Je puis le papier, je parle, je donne à la fille. Cette fille en particulier était Zimbabwe. Et elle, elle venait de finir sa licence. Elle ne savait pas qu'il fallait qu'elle rentre dans son pays ou pas. Et elle avait besoin de, pour faire sa préinscription ou bien, pour compléter sa préinscription à l'école, il fallait 50 parents. Et la semaine elle avait tellement prié, Seigneur, je sais que j'étais bien en Angleterre pour les trois ans-ci. Maintenant, mon, mon séjour est fini. Est-ce qu'il faut que je rentre? Seigneur, parle-moi. Donc, elle a pris. Quand je suis venue à l'une avec l'enveloppe, voilà les deux choses qu'elle me dit. Premièrement, cette semaine, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de me donner un signe, s'il voulait que je reste en Angleterre. Premièrement, les paroles que tu m'as dites ici, il me rappelle que je lui avais dit, c'est exactement ce que je lui ai demandé. Deuxièmement, la somme que tu as mis dans l'enveloppe, c'est la somme dont j'avais besoin. J'ai prié cette semaine pour qu'il me donne l'agence, pour que je complète et je paye ma pension. Quand la même voix qui t'a dit d'aller prêcher au centre-ville, la même voix qui t'a dit de venir donner 50 bons à la fille ici, si, cette même voix te parle plus tard et te dit de faire autre chose, tu vas douter. Je crois que je vais appeler ce direct, ce direct slash comment entendre la voix de l'esprit. Et il y a encore une autre instance. Moi, si je suis loin depuis longtemps, je suis appelé mon, ap, mon, mon, mon nom, c'est là ce n'est pas un pasteur qui m'a donné. Rena bon on soit bien capturé c'est un très grand évangéliste il a un livre qu'il a écrit moi j'achète le livre tout le temps voici le livre que j'ai acheté aujourd'hui voici ma petite trouvaille de l'instant regardez comment le contenu est le, le conteneur est beau et à la fnac j'ai acheté ça Aimé Christian, voilà le numéro, ouais. tu peux m'écrire. Je me rappelle une nuit, je lisais le livre de René Bonquet. Mes pieds sont en feu. Mes mains sont en feu. Je que ça, ça brûle. Et dans ce livre, elle lui-même, disait que son nom son il n'a reçu de personne. Et il racontait dans le livre, je crois que je vais bientôt faire, je vais, ça, ça fait, j'en ai tout, je vais écrire un livre comme ça. Oui, j'aime les idées comme ça. Il disait tu donc comment il a été connecté à l'esprit, comment il a commencé ce ministère qui est maintenant dans tellement de pays. Et. Hum, mmh, ça sent bon. Hum, mmh. ça sent comme les nouveaux livres comme Donald à -E l'école là. Hum. Mmh. Excusez-moi. <rire> bon ça. Assois-toi là-bas, une <rire> Je vais mettre les tabourets, je vais mettre les nattes, je vais mettre les, les, les trônes. Je suis de voir comment il va décorer la maison, vraiment. On pour ça que vous venez au Cameroun, faire un tour là. Vous venez faire un tour chez moi. Faut. Donc, euh, un autre jour, donc, je reste, je reçois, je suis en prière. Il y a les saisons de votre vie, et y a les saisons où je jeûnez jusqu'à entre 2013 et 2016, j'ai jeûné. Ah! J'étais moi-même constamment. Donc, lorsque j'avais sur moi, je ne que tout le temps. Seigneur, appelle-moi. Seigneur, ouang-moi. Seigneur, appelle-moi. Oh, seigneur, Seigneur, Seigneur. Si Seigneur, ne m'a pas appelé. <rire> Donc, je suis en train de... Peut-être trois heures comme ça là. Je chante et prier. Et je connais quand l'Esprit va me parler. Il me réveille. Il me donne une vision. Je vois un champ de fleurs. Je vois le pasteur de l'église où je partais à l'époque. J'ai aussi un don de prophétie très très très fort. Mohamed, tu as fait tes messages je n'ai pas répondu. Maintenant tu me demandes c'est je mariée. Ai fait ton désordre ici tes blocs. Tu peux ce moment. Nous ici là on est donc calme là. On a fini là, le mal tarot. Maintenant là, on a, on a mis le vin blanc à terre, on a entré le bois. faut pas nous déranger. Ok. Donc, je fais une vision, je vois des fleurs, je vois le pasteur là. Euh, et puis, le, le Seigneur m'envoie le lendemain, il me dit, va donner la vision que tu as eue, va donner ça au pasteur. J'ai dit que Seigneur, c'est une congrégation de 900 à 1000 personnes. Comment il veut me lever, il veut dire que Seigneur, je n'ai même pas le diplôme que je suis parti dans une école de théologie. Il me dit, c'est moi qui t'envoie, pas Je porte mes pieds, je pars. Avant d'arriver, si vous êtes à Birmingham, vous êtes déjà allé à Birmingham. Birmingham, euh, vers là où il y a BMW, là on voit les voitures BMW. Il y a généralement un rond-de-bar, là-bas, il y a un rond-point rond là rond là-bas, avec euh, des fleurs. L'église où j'allais avant est là-bas. Et je m'arrête, le Saint-Esprit me dit, traverse, tu cueilles la fleur là-bas. Tu arrives, je vais te montrer à qui tu vas donner direct d'aujourd'hui, comment être guidé par l'esprit je ne sais pas, je cueille je dis que je cueille même ça, pourquoi je cueille quand même je monte à l'étage je sais qu'il m'assoit à la réception le pasteur est là euh, attendez, il va vous recevoir pendant que je suis en train d'attendre la fleur que tu as là, c'est pour la secrétaire donne-lui quand tu vas lui donner, je vais lui parler il dit, Seigneur, tes affaires, c'est que tu me donnes, je donne Dès que je lui donne, elle commence à fond dans l'âme. Je fais comme ça. Il me dit, arrête ça, main. Prie pour elle. Je prie. Et quand je prie, papa il commence à parler à travers moi. Je sais pas ce qu'il veut dire. Ça fait quand même sept ans. Dès que j'ai fini. Elle pleuvait. <rire> je dis que c'est quoi Il me dit, premièrement, ça c'est l'une de mes couleurs préférées, ce matin j'étais à la maison, je suis désespérée, vraiment je ne sais même plus, je travaille ici là depuis quelques temps, je, savais, je priais ce matin, je demandais au Seigneur, est-ce qu'il veut que je continue de rester ici, qu'il me donne un signe je ne sais pas et tout ce que tu es venu me dire aujourd'hui exactement la réponse à ce que je lui ai demandé c'était une blanche, elle fait comme ça elle m'embrasse encore elle me dit merci Bonsoir Monique. Je dis, ok, c'est si la secrétaire a compris, est-ce que le pasteur principal va comprendre? Je m'assois dans le couloir. Il dit que le Seigneur ne me dit plus rien. Je reste. Il me dit, demande si l'autre pasteur est là. Il y avait une autre pasteur qui était une femme. Je demande, on dit qu'elle est là. Ok. Va dans son bureau. Je dis que je, je pas. Elle arrive à l'époque je t'en connais j'aurais fait 25 ans comme ça j'arrive devant cette femme qui à l'époque devait avoir 40 ans 38 40 ans elle a fait trois ans de théologie à l'université elle est élue pour l'ami pasteur de la congrégation tout ça vous voyez un peu cet esprit me dit je veux te parler je vais lui parler à travers toi quand il parle, quand il me donne les choses, quand il donne un peu, c'est pour critiquer, je dis, si il dit ça, elle va dire que quoi, elle peut me détester. Je ferme les yeux, je dis, je dis, je dis, je dis, je dis, je dis, je dis. Elle n'était pas encore mariée. Et je crois qu'il m'avait donné un message par rapport à son mariage. Elle m'a regardée comme ça, elle dit merci, je sais que c'est Dieu qui m'a parlé à travers toi. Elle a un peu dit si, elle n'a pas fait comme la secrétaire. Elle me dit merci. Je ressors, je pars au couloir. J'attends encore. Je dis que oh, ma paix est venue aujourd'hui. Finalement, le pasteur principal se libère. Je lui donne ma vision. Ça venait avec une critique aussi, bien sûr. Quand je donnais la critique, je dis vraiment, ne vous fâchez pas, le pasteur. Mais Dieu m'a dit de vous dire que je dis, je dis, je dis, je dis. Après, je vous ça là. Il dit ok j'ai compris ok ma vision sur les fleurs je la lui ai donné une semaine passe deux semaines passent il me dit plus rien mais demain je, ça me faisait bizarre il was awkward you know i'm like you know is it you know did he accept it you know is it matching something et euh, pendant les groupes de prière euh, je crois qu'ils avaient vu mon étoile. Ils me disaient tout le temps, ouais, tu, tu aimes trop adorer. Tu, tu aimes trop montrer que tu es une adoratrice. Genre, tu aimes montrer que tu, tu parles au Saint-Esprit de Keki. Je me rappelle, c'était cette instance, si on avait un groupe de, de femmes, et puis on parlait de l'intimité. On disait, bon voilà, si vous devriez choisir... hmm, ça c'est intéressant. Young je, je lisais beaucoup de, de leurs livres avant. Donc, et là, on dit, bon, voilà, si vous pouviez, si vous aviez du temps, que feriez-vous? Dès qu'on est arrivé sur moi, chacun avait écrit sur le papier. J'ai dit, voilà, si moi, j'avais tout mon temps, quelqu'un me regarde et dit, que, ouais, on sait, si tu passerais toute ta journée à adorer Dieu dans, dans la jambe. Mais on sait déjà, je sais. Genre, ils se moquaient de moi, en fait. Et ça, c'était un peu comme une flèche, vraiment comme une flèche, ce jour-là. Genre, Seigneur, je... Parce que je n'avais pas de papier, je ne pouvais pas travailler comme eux. Je ne pouvais pas aller dans les bureaux travailler comme eux. Donc, je faisais mes croquettes. Caramel, je partais vendre dans les magasins. Et j'ai découpé mes croquettes à la main. Donc, je parfois, il fait 4 kilos de farine. Je m'assois. J'avais à développer les techniques. Je prends la planche. C'est là que je mettais les messages j'écoutais, parfois pas 5 heures d'affilée, après je fais l'adoration, après quand continue à découpé après je fais fruit, je viens et fais fruit, j'ai un, gros, un gros box de peut-être 80 litres comme ça, plein de croquettes, c'est pour ça que je fais les meilleures croquettes, like, les Nigériens aimaient beaucoup mes croquettes, ils faisait ça tchin Parmi toutes ces femmes-là, c'était une église où les gens étaient quand même aisés. Donc, on me voyait, voilà, on savait que je n'avais pas de papier. Le gars avec qui je sortais aussi n'avait pas de papier. Donc, c'était genre... Euh, ouais, tu n'as pas de papier, tu ne travailles pas. Est-ce que tu peux parler ici? Donc, du coup, oui, pour la chanson aussi, Mohamed. Je lui donne l'image des fleurs. Une semaine passe, deux semaines passent, il n'était rien. Troisième semaine, je crois, on nous annonce qu'on a une grande prophétesse qui vient d'Afrique du Sud. Quand ils annonçaient la prophétesse, ils disaient que la prophétesse est avec vous, mais vous, mais vous, mais vous, me, vous me jetez, négligez-moi. Ils disaient dans mon cœur. Tu vois, quand tu sais, mais en même temps, ils te disent, OK, ils ne comprennent pas moi. Ça, c'était l'une des dernières fois où je suis partie à l'église, vers la fin, maman. J'arrive. Le jour là, voilà, on finit la prière. J'avais décidé de faire profit bas. Je reste, tu fais comme si de rien n'était. Elle arrive, on prie, on adore. Elle monte sur l'estrade. Le Seigneur m'a donné un message pour votre Église. Bonsoir la reine Liliane. Tout le monde écoute, même le pasteur principal est assis, il écoute. Elle affiche sur l'écran derrière une fleur. Elle dit, votre église est dans une saison de florissement. Quand elle a dit ça, le Saint-Esprit me frappe directement, bam! Et la prophétie qu'elle a donnée, c'est la même chose qu'il m'avait donnée il y donné trois semaines. Il me dit, je sais que le fait qu'il n'ait pas écouté ta prophétie, ça t'a beaucoup frustré. Ne doute plus jamais de ce que je te dis. Je ne doute plus jamais si je t'appelais ou pas. Je me suis retrouvée dans la foule, j'ai commencé à pleurer. I started bawling like oh God, so you really called me? I am so sorry, I doubted you, God. Oh God, I love you so much, God. Vous connaissez un peu le truc? Commence à pleurer, je pleure. Il dit je vais t'appeler à faire plus que ça, mais tu devras me faire confiance. Je suis encore resté là une ou deux semaines. Et euh, quand Dieu me disait quelque chose, je ne faisais l'effort de ne plus le partager avec eux. Il y a encore une autre instance où il y avait une, une jeune fille qui venait d'arriver, la nouvelle secrétaire du boss. Et euh, apparemment elle avait des dons de vision. Un jour, on était en pleine adoration. Un moment, tout s'arrête. Je sens le Saint-Esprit qui marche dans le couloir et là il passe dans tous les couloirs et il commence à guérir les gens quelque chose me dit lève-toi tu pas dit au pasteur je dis me never never on va dire la petite noix là, je... je me tais Quatre minutes plus tard environ la petite de 18 ans là. elle se lève et va et chuchote quelque chose au pasteur parce que se lève, il prend le micro il donne la même vision que je viens d'avoir il dit que c'est la jeune fille qui vient de lui dire ça Dieu me dit il te faut quoi, qu'est-ce que tu veux ça c'est juste l'une des instances en tant que choisière Votre connexion à Dieu, c'est genre tu peux être dans une relation. Tu vois déjà genre relations relation que tu es comme ça là. Bonsoir, Juti, Ngoumé, Ngoumé. Le gars, cela me fatigue. On parle même pas des mêmes choses. Il aime tout parler des faux trucs. Alors que moi, j'aime parler des choses importantes, des choses deep. Parler de... Mais lui, quelque chose te dit, quitte le gars. Mais tu es aussi là. Ah, il ne me gêne pas. Non, il est aussi là. Tu ne le quittes pas. Quelques semaines plus tard, je vais prendre mon cas. J'aime bien parler. J'ai eu dans ma vie une personne qui a été assez... Euh, qui a assez impacté ma, ma vie dans le sens où la première fois que je lance l'église de la foi en tant que pasteur je signe la personne vivant en Angleterre vit en Angleterre et ces gens ont été on off on off et quand je, moi j'étais à l'église déjà que pas de relation avant le mariage je sois avec la personne qui est, un, qui est à l'église en signe tout ça non, tu sais, les trucs qu'on dit qu'on couche pas avant le mariage, là. là c'est pour les jeunes. Et on couche. Dès qu'on couche, je sens comment mon pouvoir diminue. Je me dis non, les... Je quitte la personne, mon pouvoir augmente. Deux, trois ans passent. Après situation, circonstance, pape je renoue encore à la personne. Dès que je couche avec la personne, mon pouvoir part. Ou un beau? Donc, effectivement, en 2019, quand elle lancé l'église de la foi, j'ai arrêté avec la personne. Et à un moment, mon esprit était devenu tellement fort que la personne est quittée de là où il était. Mon soin, a conduit sa Mercedes. J'avais un petit penchant pour les Mercedes. Elle est venue me trouver là où j'étais. On n'a pas tenu une nuit dans la même maison. Problème, problème, je prends la Bible et mets à table. Tout ce qu'on fait, on doit faire selon la parole aussi. Non, non, tu ne peux pas me contrôler. Hein? Méfiez-vous des gens qui disent que moi aussi je connais Dieu. Méfiez-vous. Finalement, le Saint-Esprit me dit, arrête. Il est 22h30. J'ai dit, sors de ma maison. Je n'ai même pas dit, sors de ma maison, j'ai dit, on arrête. Mais la personne s'est fâchée, genre, ok, si on arrête, on ne part. Il des gars, bon, bye. Bye. La personne est partie à 22h. 22h45, je me couche. Mon lit est électrifié. Je sens l'onction dans toute la nuit. Ça faisait au moins même un an et demi, je n'avais pas entendu la voix du Saint-Esprit. Sa voix revient. Je t'ai appelé. Tu as bien fait de m'obéir ce soir. Je renouvelle mon alliance avec toi ce soir. Commence. Tu vas créer l'église. Tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Le matin, 4h30 ou 5h, je passe sur WhatsApp. Mon père spirituel. Ça faisait peut-être trois mois. Parce que moi, quand je suis dans mes dégagements, quand il pêche, je fuis Dieu. <rire> Il connaît pas à mentir à Dieu. Donc, ça faisait même 3-4 mois. là, Il était dans mes du péché, là. Là, mais tout à Paris, la Défense et tout ça, là, Tout est fait. Ça faisait 3 mois qu'on ne s'était pas écrit, mais je savais qu'il priait pour moi. Il m'envoie un message. Il me dit, contacte-moi aussitôt que tu te réveilles. Il revient à 4h pour prier. Je vois le message. 5h30, je l'appelle. Mince. Dès qu'il a décroché comme ça, c'est pour ça que vous devez avoir les personnes clés qui parlent dans votre vie. Dès qu'il a décroché. Prophétie sur prophétie. Donc, on n'a pas causé. Hein? Je ne lui ai pas dit ce qui s'est passé la veille. Que j non, rien. Alliance, restauration. Alliance, restauration. Je ferai ceci dans ta vie. Je ferai, je ferai. Je suis là, c'est vous ça. Là. Quand on ça c'est tout mon corps qui est électrifié. Je sens moi, mes os. Je sens que Maïk Karabaka, Après il finit, il dit Amen. Je dis Amen. Val Je vais te bloquer. Tu as compris. Je suis en train de parler, les gens sont en train de comprendre, ça les aide. Moi, il n'aime pas les troubles faits. Depuis hier, tu fais un peu comme ça là. Et si là tu là-bas, tu ne veux pas t'asseoir. Tu bois le vin que tu veux verser. Quand tu verses le vin de palme au sol, ça va sentir. Tu comprends? Je t'en prie, mon roi. J'ai, j'ai décollé à ce moment-là, jeune, jeune établissement du ministère. Tout ça, la... vous, ceux qui ont suivi l'église de la Foi, vous connaissez. Et le Seigneur a tellement touché les vies avec, ouf, oh. délivrance tellement de choses. Deux mois plus tard, la personne me contacte et c'était une sorte de chantage émotionnel. Genre, je vais te donner ça. Reste seulement avec moi. Je vais te faire ça. Et quand, comme à l'époque, je doutais de qui je suis. Bonjour Aïda. Je me disais bon, il n'y a rien à perdre non. Je fais quand même. Même seulement la conversation, donc seulement le « Allô », le Saint-Esprit dit que « bah il ferme la porte, il me laisse. » Vous comprenez un peu. « Allô ?» Oui, oui, oui. C'est un il raccroche, raccroche. Saint-Esprit dit « Raccroche ». Quand vous parlez, vous échangez les esprits. Deux mois plus tard la personne m'appelle ou bien m'écrit je sais pas j'avais bloqué partout tout comme ça j'ai acheté une voiture j'ai établi établir mystère ça marche je me c'est fâche je dis hein nawati tu entends que je vais bien et que mes choses avancent tu te fâches c'est comme ça que vous allez détecter ces personnes -là. parce qu'au début quand il établit le ministère quand il est arrivé au pays c'est vrai que le pays a ses faces oh. voilà je te bloque j'ai eu des instances où le Saint esprit me dit Même pas qui me le dit. Hein. Je parle avec la personne, je me sens. Je fais une semaine, je ne parle pas avec la personne. Je parle avec la personne. Il y a quelque chose dans les appels vidéo. Quand vous regardez quelqu'un qui n'est pas un agent de lumière, c'est un peu comme seulement te regardant comme ça là. A bon entendeur. Avant que je ne détecte l'affaire là dans ma vie. Et que je ne coupe. Quand la personne me contacte, ok, tu as été, oh tu étais malade, oh... Ça va aller. Je suis la besoin de content. Tu as dû arrêter, oh. Mais ne t'en fais pas. <rire> ok. Tu reviens en Europe quand Oui. Voilà. Tu dois bien commencer à ça faire ça. Je dis non. Je sais que je suis appelé à faire ça. Oh non. Tu peux toujours faire ici, hein? Tu peux toujours faire. Euh, voilà. Tu peux toujours. Euh... Plus tu parles avec la personne, plus ça s'embrouille. Ton pouvoir se dissipe. Tu ne sais même plus. Après, tu dis Ah Écoutez. Choisis. Choisis. Vous avez votre kryptonite quelque part là-dehors. Vous devez d'abord détecter que c'est quoi ou c'est qui, que quand je fais ou bien quand je visite la personne. Ou quand je permets que la personne me parle, ça dissipe mon énergie. Ah ouais. Ah ouais. Écrivez ah ouais. <rire> vous allez commencer à écrire par toi. Je parle en rien comme ça, là, mais... Ça, c'est la raison pour laquelle vous êtes encore là où vous êtes. Oui, tu sais, c'est mon mari, non. Je ne peux pas quitter mon mari, non. Dès qu'il rentre le soir, tu te caches. Dès que tu te caches, tu es frustré. Tu te caches. Voilà. Détecter dans votre environnement. Parfois, ce sont même des parents. Il y a des gens que vous devez arrêter de leur parler. Si c'est des gens qui, quand, quand ils vous appellent, après avoir parlé, manquent les gens à vos pays. Et ne pas manger à quelqu'un de ma famille. <rire> vous avez bien écrit ça. Rose, bonsoir. Bonsoir, Reine Rose. Je suis venue au pays. J'ai fait trois mois avant de commencer à visiter ma famille et le jour où j'ai visité la première personne je suis rentré j'ai failli fermer mon ministère les doutes les doutes les doutes je rentre le soir comme ça je dis mais c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça Ce n'est pas tout le monde qui a le droit d'être en contact avec vous. Un choisi doit protéger ce qu'il porte. Même vous-là, depuis que j'ai fait tous les congés, j'ai rencontré trois d'entre vous physiquement. Quatre, une quatrième venue. Quatre. Par jour, j'ai tellement de coups. Cet homme me et dit que je suis en consultation, je suis en consultation. Physiquement, la voix, là, même en appel vidéo, ce que vous pouvez écrire protéger parfois c'est des associations depuis le mois de mai j'avais deux personnes avec lesquelles j'étais associé un contrat qui me liait à une euh, un endroit où je battais parler tous les soirs, vous connaissez sûrement <coughs> là-bas j'avais de l'audience la première radio d'Afrique centrale palette tous les soirs mais Dieu me dit je j'étais pas appelé pour que tu utilises ce que 8-11 ans que dit de dire tu dois dire ce que moi elle veut j'ai hésité j'ai voulu arrêter. J'ai dit, oh non, quand même. J'ai encore donné des idées, des excuses. Non, je vais quand même... Il y a là, quelques semaines, je me suis assis. J'ai parlé avec un choisi. Quand il parlait avec lui, séance tenante, j'ai coupé, pack, pack, les deux tout là. Le soir, là, quand il me couchait, il dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? De... Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Deux jours plus tard, je savais déjà ce qu'il devait faire. C'était parmi vous, vous me contactez. Oh, je ne sais pas ce qu'il devait faire. Fais d'abord ce que Dieu t'a demandé de faire. Coupe d'abord la personne-là. Coupe d'abord le lien-là. Coupe d'abord, refais ta fondation. Tu vas voir. Bonsoir Marie. Tu vas rester comme ça, tu vas voir. Et je reste comme ça dans... Pam, pam, pam, un bonjour. Les gens dissipent votre énergie. Et quand j'ai coupé avec l'une de ces personnes-là, la personne a tout fait. Bloqué, bloqué, archiver. Conversation bloquée, supprimée, archivée. On ne veut même pas savoir. Et quand tu es en mesure de détecter que voilà ma kryptonite, mon frère, ma soeur, même si tu vois un caillou en route qui ressemble à la kryptonite, ce n'est même pas ça, tu fuis. Vous jouez toi avec la kryptonite. Ah, tu sais, c'est un peu comme la fille qui va voir le petit loup. Le loup, le loup dit, euh, euh, grand-mère. C'est quoi ces gens, ces dents C'est pour mieux te manger. Grand-mère, pourquoi ton nez est long Grand-mère, pourquoi tes oreilles sont... Tu poses des questions à grand-mère, pourquoi C'est un loup, fuis. Bonsoir, Elodie. Fuis. Oh, petit loup, on peut se toucher dans le lion, on le sent, ne fait pas l'amour. Petit loup, on peut se faire bisous, on ne fait pas l'amour. Petit loup, tu vas te retrouver dans petit loup. Petit loup va se retrouver dans toi. <rire> Seigneur, la puissance des choisis, autre organe sexuel là, ça ne doit pas entrer n'importe où, ça ne doit pas accepter n'importe quoi, c'est pas n'importe qui qui entre dedans. Bonsoir, regarde, tu crois qu'on laisse n'importe qui entrer dans le coffre-fort de la banque de ton état là? Bonsoir, Sido. Bonjour, vous êtes passant, vous êtes clochard. Entrez, entrez dans le coffre fort. Entrez, prenez ce que vous voulez. Tu vu ça où Protégez votre pouvoir. Ah, j'étais vu, tu m'as plu. Go, change de pupille, là. Je veux qu'on soit, soyons. On soit quoi qu On conjure le verbe soit ensemble. protéger j'ai vu une vidéo où de Grant Cardone, c'est quelqu'un que je suis beaucoup et que j'apprécie aussi beaucoup Et très vif dans le business, Grant Cardone il dit entre ta partenaire, de, entre ta partenaire et ton, ta mission de vie your dreams il dit choisis tes rêves parce que si tu laisses tes rêves pour choisir ta partenaire, à un moment même ta partenaire là tu peux la laisser Choisis tes rêves. Choisis ton appel. C'est quel genre de béni de, de que tu n'as pas encore vu? C'est quel genre? Vous-même là. Hein, tu es belle. Hein? Une belle fille ne peut pas rester sans gars. Try me. Watch me. <rire> Watch me. Oh, ça fait longtemps que je sais pas un homme. Ni, ni, ni, ni, ni, ni. ça. Arrêtez. Arrêtez ma reine. Tu crois que la reine d'Angleterre couche avec n'importe qui Est-ce qu'une reine pas... Vous-même. Elle est consciente que je porte un joyau. Un homme traîne avec moi, on va commencer à l'appeler roi. Il va commander. Il va avoir les mêmes bâtons de commandement que moi. Ça vous parle. Et il y a un niveau de spiritualité quand on fait pas l'amour seulement pour faire. Hein? Hein? Hein? C'est quoi ça? Tout ce que tu fais devient spirituel. Même pour concevoir l'enfant, c'est spirituel. Appelle tes enfants. Je vais pas parler de l'autre là. Je vais laisser les sons. Les sons. Un roi même n'éjacule pas dans n'importe qui Oui, Seigneur. Arrêtez, vous faites. De... Oh, oh, oh. Tu veux seulement jouir, tu veux seulement jouir. Et qui est Et qui est Mon gars. La semence de roi. C'est ta vigueur. C'est ta vigueur. <rire> que ce soit si sucré. <rire> vous n'avez pas encore vu. Du coup, je vous ai dit que quand il me guide, je vous parle seulement. Si vous voyez le titre, ce n'est même pas ce qu'il devait dire. Ça sort seulement. C'est ta vigueur. Parfois, vous en donner votre énergie à une, une folle comme ça là. Depuis longtemps. Tu dis, ok, viens, mettons, nous faisons notre projet de vie. Elle veut seulement le sac vite. Elle veut seulement la chaussure sur le bouton. Elle veut seulement ceci. Elle veut seulement ça. Tu n'as pas encore compris mon fait. J'ai rencontré un roi une fois. L'énergie qui émanait de cet homme. Pouf. Pouf. Quand vous allez avoir conscience de ce que vous. Porter. Ce n'est pas n'importe quel homme qui doit entrer dans vous. Est-ce que vous comprenez même? Je t'ouvre mon trésor, ma vigueur, ma puissance, mon utérus, c'est là où je porte la vie. Oh, je ne veux même pas prêcher. I like. Preach, Jocelyne. J'ouvre comme ça. Je te permets d'entrer dans mon cœur. Là où j'ai mon inspiration, là où il y a mon chakra, là où mes enfants sont sortis, là où ma vie, là où mon âme qui donne la vie. Je te laisse comme ça, tu viens, tu portes tes. Je ne sais qui, quel genre de sphème. Tu viens comme ça, tu verses dedans. Je sais que tes, tes enfants, là, ils viennent d'où Mes reines. Vous devez arriver à un degré où... Je pense pas que les reines, par faire l'amour seulement pour faire. Il y a des gens carrément, que ce sont des enseignements un peu euh, occultes. Occultes, c'est seulement secret, c'est pas mauvais, genre... C'est des trucs secrets. Genre, pour concevoir, il y a des rituels qu'ils faisaient avant de concevoir leur enfant. Ce qui fait qu'on que l'enfant qui va arriver là, no be anybody, a strong seed. Même quand tu parles avec un homme, parce que ce qu'il y a dans sa bouche, c'est ce qui y a dans son sperme. Si quand il parle, tu ne sens pas la royauté en lui. Il va venir diluer ta royauté, ma chérie. Ça fait des half-breed. Les rois qui m'écoutent savent de quoi je parle. Ça fait quelqu'un moitié roi, moitié. On ne sait pas ce que c'est. Boris, bienvenue. Une reine ne s'accouple pas seulement pour... Regardez même chez les, les animaux. Hein. La reine. Il y a un film que j'avais remarqué, là j'avais regardé. C'était des Chinois. Des blancs qui étaient partis cherchaient la poudre qui fait les explosions. Là. Donc, ça avait en rang de chinois comme ça. Il avait plein de monstres. Qui, ils avaient une reine. Les monstres là, étaient tellement redoutables que quand ils voient le film, là, ça m'énervait parce que tu avais l'impression qu'on ne va jamais la tuer. Quand ils te mélangent cinq humains comme ça, ils les tuent d'un coup. Ça m'énervait. Je n'aime pas voir le genre de film, mais on, est en, mais on est en déficit. Mais dans leur reine, il y avait quelque chose de particulier. Bonsoir, Liliane. La reine, tout ce qu'elle faisait. Elle mange, elle pond les œufs. Elle, elle, elle se connecte à tous les enfants. Elle le donne les autres. C'est quelque chose qui m'a marqué. Elle mange. Ils sont là, ils ont une barrière autour d'elle. Tout ce qu'elle fait, elle mange, elle mange, elle nourrit les œufs qui sont dans son ventre. Elle mange, elle nourrit les œufs. Elle nourrit, elle nourrit, elle nourrit. Après, elle pond, elle pond, elle pond pense que la reine n'a pas passé son temps que oh je t'aime bien gardien viens viens on couche un peu non. un roi d'abord niveau de commandement je sais que si je dors c'est toute une génération qui dort si je meurs c'est une génération qui meurt si je ne prêche pas c'est une génération qui perd. Il y a des choisis qui ne savent même pas, qui, qui se sont bafoués eux-mêmes. Vous avez donné vos pieds au chic ou aux chien, si c'est à quoi là. Dès qu'on te voit, on sent te flash avec la voiture, tu es dans le lit de la personne. Dès, dès qu'il est dit qu'il a le bordeaux, tu vas, tu vas coucher avec lui. Tu es espoir qu'il donne les papiers. Je ne vous plains pas. Vous ne saviez pas qui vous êtes. Maintenant, mais... You know better. You know better. Quand je dis souvent, quand pourquoi un gars me drague Il faut qu'il ait le cœur. Il, il doit avoir les boules. Il doit avoir les couilles ici. Je ja. <laughs> me drague d'abord pour quoi quand tu mon abîment, là. Oui. Arrêtez de vous lamenter. vous. Oh. Ça fait six ans que je n'ai pas de gars. Si tu te concentrais... Pour faire ce que tu as appelé à faire, le résultat serait rapide. Vous avez vu le te dire, je n'ai pas de roi. Je n'ai pas de roi. Non, mon peuple souffre. Mon peuple a besoin d'être fortifié pour aller guerre. Mon peuple a besoin de... It's all about mission. It's all about duty. Bonsoir, Kamga. It's about power. Il y en a parmi vous, vous êtes... en train de des... des grands dans certaines sphères. Des directeurs de banque pour donner... pour construire des orphelinats, pour donner des sponsorings, pour faire des trucs. Et vous êtes là en train de vous lamenter parce que il m'a quitté. Il m'a quitté. Il t'a même aidé en te quittant. Il t'a aidé en te quittant. Et s'il y a les gens autour de qui, quand vous êtes à côté de vous, vous, vous sentez bizarre, genre. Oh, tu n'as pas encore de gars. Oh, ma fille. Oh là, qu'est-ce qui t'arrive? Quitte à côté d'eux. Qui à côté d'eux. Quitte à côté d'eux. Il y a déjà des gars que si vous les avez, vous les avez maintenant. Vous ne pouvez pas monter. Vous savez que vous êtes en pleine ascension. Pourquoi te mettre avec quelqu'un qui voudrait te maintenir là où tu es parce que lui-même, il ne veut pas monter alors que tu sais que tu dois monter. Il n'y a pas le club santé dans ça, hein? Quelle résolution allez-vous prendre ce soir? Après, m'en écouter. Donnez-moi la résolution que vous allez prendre ce soir. Si Vas-y, parlez, parlez, vous allez prendre aucune de résolution. Oui, je pense que ma c'est lui l'acteur principal. C'est un film qui m'a beaucoup énervé. Je n'aime pas. Je n'aime pas ce film où tu regardes le film, tu te sens impuissant Je J'aime pas. J'aime être au contrôle. I like to be in control. J'aime maîtriser. On me parle et dit wow wow. Oui. Oh, c'est bon ça. Mamie, je ne mange pas la viande de Je Ne mange pas la viande, non, merci. Ok, merci, hein. Oui. Obéis à la voix du Saint-Esprit. Oui! Non, j'ai pas encore fini. Merci. Je suis pas au bureau, vous dites. D'ailleurs, mes filles vont venir me trouver pour me déranger. Yes! Je vois vos résolutions. Hein. Et va à je vois. Listen to your inner voice. Trust your inner leading. Faites confiance en Dieu qui est en vous. Dieu n'est pas là-bas. Hein? Il est là. Il est là. Ayez confiance en vous. On dit Qui t'a dit de faire ça Moi. Qui t'a envoyé Moi. Puis, Dieu en moi m'envoie. Mais c'est prend pour qui? C'est se pour qui? N'gout ta pas, le est très vague. Ok, Cyril Chambino. Les gars là ont le cœur. Ils ont vraiment le cœur. Euh, Quelqu'un peut te tuer après. Lui, il vient lui au deuil. Il fait chaud à toi là. C'est bien tout papier lotus. Bon, mes chers amis, on a fini l'enseignement de ce soir. Ceux qui vont pratiquer vont voir la, la main de Dieu sur leur vie. Ceux qui vont pas pratiquer, vous savez. Bon, vous savez qu'il y a la formation euh, le 10. La formation pour les choisis qui veulent le... C'est vrai que j'allais parler de la partie argent. Comment j'ai de transformer mes talents en service que je rends aujourd'hui aux aujourd gens. La première chose, c'est d'apporter du service, de servir gratuitement. Beaucoup. Servir gratuitement. Deuxièmement, Vous devez absolument lancer votre propre affaire. Vraiment, merci aussi. Il y a beaucoup d'entre vous. Vous avez parlé de moi, vos frères, vos soeurs. Merci. Il me contacte. C'est ma soeur qui m'a envoyé ton numéro. C'est ma soeur. Il n'y a pas de problème. Donc, je pense que je vais mettre ce sujet-là pour demain. Donc, ceux qui veulent rejoindre la formation des choisis, ce sera le 10. Non, c'est bon, Siri. Merci pour le résumé, Denis. Roi, protégez vos semences, sereines, protégez vos entrailles. That's a good summary. Thank you. Je déclare que vous recevez la grâce pour couper qui doit être coupé dans votre vie. Arrêtez ce qui doit être arrêté de votre vie. Et je déclare aussi que quand vous arrêtez, vous recevez l'inspiration. Pendant la nuit ou dans la journée, vous recevez l'inspiration pour la prochaine étape de votre vie. Pour ceux qui, avez, qui hésitaient à se lancer dans leur propre entreprise, je déclare que cette nuit, le Seigneur vous donne des idées pour le nouveau business que vous allez commencer. Je viens contre toute stagnation que vous avez connue, toute immobilisation. Je vous libère pour que vous avanciez. Shalom. Au nom de Jésus, Amen. rien Brigitte ah je vais danser les gars là ont le cœur ils ont vraiment le coeur <rire> j'aime la chanson c'est Jibambi qui chante Bonne soirée à vous. Inbox, inbox sur mon WhatsApp pour les consultations et tout ça. Si vous avez à payer votre consultation et vous avez à faire votre jeûne, parce que quand vous payez la consultation, je vous demande de jeûner. Je vous en prie, écrivez-moi. Je vous en prie, ne me fuyez pas. Ok. Bonne nuit dans la paix du Christ.